Bon, Céline, j'ai besoin de toi pour la chanson suivante. Alors, j'ai besoin de ton avis parce que je viens d'écrire une chanson sur l'homme. Et sur la femme, non euh... Bon, ouais, je peux ajouter une ligne ou deux sur la femme si tu veux. Bon, Sinon, je peux te la faire écouter Je suis pas tombé de la dernière pluie, plutôt d'un arbre il y a bien longtemps J'ai dit au revoir à tous mes amis qui m'ont regardé partir en boitant J'ai appris à survivre ici, c'est la jungle du micro-ondes téléphone Une télé, surtout une carte de crédit pour chasser le steak sur mammouth.com Je suis l'évolution du singe, je m'adore, regarde comme je m'améliore j'ai inventé le lave-linge qui est sort et le mariage, sinon le linge hé hé hé, qui sort. Bah, ben ça, c'est sûr que c'est pas toi, non Je suis la descendance du singe, malheur, regarde comme je m'améliore. J'ai inventé les paroles d'une chanson pour raconter comment je deviens un con, non un homme. J'ai rencontré le grand singe qui m'a dit T'es pas un singe, tu es un homme. De ton père t'a chassé de son paradis Tout ça à cause de cette foutue pomme C'est à cause d'être que t'as été puni En tout cas c'est ce qu'Adam m'a dit Elle supportait plus d'être prise pour une pomme Mais tu voulais qu'elle reste comme ça point Point conne Euh C'est pas un homme qui a écrit la Bible par hasard Bah si il a tout retranscrit fidèlement Ah ouais c'est connu les hommes sont fidèles Je suis la révolution du singe malheureux Regardez comme je m'améliore j'ai inventé la guerre au nom du père, ben bah oui au nom de moi sinon personne me suit Je suis en dissidence du singe, je bientôt un saint, bientôt un ange J'ai inventé et j'en suis fier, la paix et je fais la guerre pour la faire respecter euh, C'est pas un peu paradoxal ça Non mais tu connais rien à la guerre toi Ah ouais voilà c'est ça, c'est pour ça Bon, euh, je peux continuer ma chanson ouais. Le jour un singe savant dit, t'es un homme, mais t'as du singe dans tes chromosomes. Moi je comprends plus rien, homme singe ou saint homme, alors j'en place la messe par mes sitcom. Regarde-moi, je ne me reconnais plus, je voulais être plus qu'un animal. Mais c'est sur un grand de singe que j'évolue, et si je tombe, ça va faire mal. Je suis la décadence du singe bon, je m'adore mais je sais plus si je m'améliore Si je suis pas foutu de savoir d'où je viens, les murs que je vais prendre Je vois venir de loin, je suis la décadence du singe malheur Mais est-ce que j'ai raison ou tort Tout ça me paraissait moins compliqué du haut de l'arbre d'où je suis tombé Je suis la décadence du singe malheur, regarde comme je m'améliore Tout ça me paraissait moins compliqué du haut de l'arbre d'où je suis tombé ça va, là, comme une pomme. Ça va euh, Oui, pourquoi <rire> Parce que là tu vas tout droit dans le mur. Aïeux, la descendance du singe. Ah les hommes La descendance du singe. Merci.